Bonjour, excusez-moi. Est-ce que je peux vous demander votre âge Sans indiscrétion non oh, si vous Non. non 84 ans. D'accord, ça sera pour une amie. <rire> Ce qui me dit, oh, mais quand on est trop vieux, on ne peut pas faire de vélo. Non, non. au j'en ai besoin pour ma musculation. Voilà, après, c'est vrai que tout le monde ne peut pas faire de tout. Non, non mais mais je voilà. suis bien. Non, Sinon, ouais. j'aurais pris un vélo électrique, si j'avais voulu. Bah, comme le mien. Bah, comme le vôtre. Mais je ne l'ai pas fait volontairement parce qu'à mon âge, il faut, des, il faut que je fasse ouais, euh, travailler. Ouais. Voilà, c'est tout.